Bonjour. Euh, depuis bientôt deux ans, euh, la COVID occupe toute la place dans les médias. Euh, cela pourrait laisser croire que la principale préoccupation des citoyens et des citoyennes, c'est le COVID. Mais pourtant, au regard des mobilisations de la semaine dernière dans l'enseignement, les transports, la santé... Les questions concernant les conditions de travail, les moyens pour exercer ce travail, la reconnaissance professionnelle et en premier lieu les salaires sont celles qui s'imposent avec le plus d'urgence. Comment expliquez-vous que ces questions si présentes dans la préoccupation des gens, des salariés, soient si peu traitées dans les médias On a l'impression que tout est fait pour détourner l'attention. Oui, effectivement, il euh, y a un, on peut dire un léger décalage entre... Euh, euh, le traitement qu'on fait euh, autour de la pandémie, qui est certes euh, importante euh, euh, mais euh, qui n'occupe pas toute euh, l'actualité, et euh, les mobilisations. Euh, la semaine dernière, euh, en ce début d'année, je crois qu'on se souhaite tous une bonne année parce qu'on a vu beaucoup de monde dans les rues et en grève, mais c'est le prolongement de tout ce qui s'est fait l'année dernière. Effectivement, euh, tous les sondages le montrent, euh, contrairement à ce qu'on peut entendre, la première préoccupation euh, du monde du travail et des citoyens dans ce pays, c'est la question du pouvoir d'achat et donc des salaires. Euh, et, et, et les mobilisations, je le répète, le démontrent. Il euh, euh, y a des mobilisations dans des entreprises qui n'ont jamais fait grève. Je pense euh, par exemple à certains, certaines branches du commerce. Euh, on a cité euh, le roi Merlin, une entreprise où la mobilisation a été très importante avec des succès. Et, et, et cette rentrée, euh, en cette nouvelle année, montre que euh, ces problèmes, ils sont toujours présents. Donc euh, moi, je me félicite en tout cas que ces mobilisations, euh, tous ces débats autour de la question des salaires, euh, elles fassent que euh, l'actualité ne soit pas rythmée par les déclarations des ministres autour euh, de la pandémie, mais que cette question-là soit prise en compte, en tout cas qu'elle soit euh, mise au, au, à jour, euh, ce qui n'empêche pas que les questions d'emploi, de réindustrialisation, de relocalisation, elles soient aussi très présentes et je crois que la mobilisation la plus symbolique, euh, c'est euh, ce qui se passe en Aveyron à la SAM, euh, et d'ailleurs euh, la semaine dernière, ils étaient présents devant Bercy, euh, très mobilisés, donc euh, les questions sociales, euh, grâce à nos mobilisations, elles doivent être et rester au cœur euh, de euh, la campagne électorale qui euh, est bien commencée, mais aussi euh, de, euh, des médias et euh, plus globalement des débats dans ce pays. Et donc justement, donc, il y a une prise de conscience par les salariés euh, des enjeux autour du travail, d'où ces, ces manifestations, ces grèves dans certaines entreprises et dans le service public. Mais au quotidien, comment, comment elles s'expriment Et la CGT, euh, quel, quel rôle elle prend au sein euh, des entreprises et dans la fonction publique pour, pour accompagner cette conscience La CGT, la première chose qu'elle doit faire, c'est être présente aux côtés des salariés. Contrairement à ce que le gouvernement et certains politiques aimeraient, c'est-à-dire qu'on soit des experts comme eux d'un monde qui n'est pas celui de la majorité des citoyens, notre première responsabilité, c'est d'être à côté des salariés, là où on est présent. Et, et, et j'allais dire, malheureusement, ou heureusement, euh, là où nous ne sommes pas présents, euh, qui est quand même la majorité euh, de la situation des entreprises. Euh, ensuite, euh, la CGT doit euh, expliquer, euh, écrire, proposer des choses. Par exemple, euh, en ce début d'année 2022, euh, tout montre que les, les inégalités euh, se sont accrues l'année dernière, euh, puisque les riches sont devenus de plus en plus riches, à titre d'exemple, la, la plus grosse fortune de France a vu euh, ses revenus augmenter de plus de 100%. Aucun salarié n'a vécu ça. Euh, C'est-à-dire que donc les riches deviennent de plus en plus riches. Et, euh, j'allais dire paradoxalement, où, euh, à côté de ça, les pauvres euh, deviennent de plus en plus pauvres et les inégalités se sont accrues. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui a circulé l'année dernière avec beaucoup d'argent public, c'est-à-dire l'argent de nos impôts, et euh, il a été directement dans les poches des actionnaires, puisque euh, là aussi c'est significatif, l'indice boursier euh, du CAC 40 a connu sa plus grosse progression depuis ces 25 dernières années. Et donc ça, euh, c'est le rôle de la CGT de l'expliquer, et quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour l'école, qu'il n'y a pas d'argent pour euh, augmenter le salaire euh, des personnels soignants, euh, eh bien, on dit, euh, si, si, il y en a. Malheureusement, euh, il n'est pas orienté euh, de la bonne façon, ce qui renforce notre détermination à exiger que ces aides publiques elles soient transparentes et qu'elles soient conditionnées à des augmentations de salaire et des créations d'emplois. D'ailleurs, aujourd'hui, on a vu que le, les professions du médico-social sont en grève, hein, et puis aussi euh, les enseignants qui, qui seront en grève de nouveau jeudi. Oui, parce que euh, le, les personnels euh, soignants, et plus globalement ce qu'on appelle le médico-social, ont été les grands oubliés du Ségur de la Santé. Euh, les invisibles, les deuxièmes lignes comme on les a appelés, euh, restent dans des conditions de travail et des conditions de salaire identiques à ce qu'elles étaient avant la pandémie. Euh, idem pour euh, l'éducation alors, même si, il euh, faut le souligner, la mobilisation a permis euh, deux choses d'avoir un ministre, euh, un des ministres les plus arrogants du gouvernement faire son mé « a culpa » en direct, euh, ce qui est quand même, euh, je trouve, euh, très nouveau. Et puis, euh, en même temps, à, à, à mettre en avant les problèmes d'effectifs et d'emploi euh, que revendiquent d'ailleurs tout le personnel de l'éducation, euh, je pense notamment au remplacement. Euh, il faut maintenant que ces promesses soient tenues et que les contractuels euh, que nous promet le gouvernement euh, se transforment rapidement en emplois stables et à durée indéterminée. Donc, la mobilisation, elle permet des avancées, mais évidemment, il faut que la pression reste là et euh, c'est l'objectif euh, des mobilisations à venir et notamment euh, de la journée interprofessionnelle du euh, 27 janvier prochain. Justement, vous me devancez euh, face au regain de, com de combativité qui s'exprime depuis le mois de septembre. Euh, quel sens faut-il donner à l'appel de la CGT pour la journée nationale de mobilisation interprofessionnelle militaire du jeudi 27 Oui, oui c'est une journée... Euh... C'est une journée importante, interprofessionnelle, euh, d'ailleurs, euh, on le voit, qui se décline maintenant dans beaucoup d'entreprises, euh, beaucoup de professions euh, qui relaient cet appel. Euh, C'est euh, le fait de démontrer que cette question de salaire euh, et de pension, parce que je n'oublie pas évidemment les retraités qui ont été mobilisés en fin d'année dernière, elle, est, elle doit être au cœur des revendications, des salariés, mais en même temps avec des réponses concrètes. Par exemple, le, la CGT revendique qu'à chaque augmentation du SMIC, euh, automatiquement, dans les branches professionnelles, il y ait une revalorisation des minima de branches, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup, euh, Je me rends compte que beaucoup de salariés l'ignorent. Euh, voilà des choses concrètes que propose la CGT, et qui permettraient de revaloriser des dizaines de milliers de salariés sans attendre une éventuelle négociation de branche qui prend souvent beaucoup de temps et à titre d'exemple, dans certaines branches professionnelles, euh, les négociations euh, prennent des mois et des mois et donc euh, il n'y a aucun impact de l'augmentation du SMIC directement sur les plus bas salaires des branches. Voilà des choses euh, très concrètes que nous porterons euh, dans cette journée interprofessionnelle euh, qui d'ailleurs, euh, de mon point de vue, on doit en appeler d'autres nous y travaillons déjà, y compris de façon intersyndicale. Euh, en tout cas, il y a déjà une date euh, qui est présente dans le paysage, dans la continuité euh, de cette journée interprofessionnelle du 27 janvier, c'est euh, le 8 mars, parce que euh, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont absolument euh, scandaleuses. Euh, là aussi, on a beaucoup de paroles, mais les écarts de salaire restent de plus de 20% entre les femmes et les hommes. Et euh, c'est bien la symbolique qu'il y a un problème de reconnaissance des qualifications, un problème salarial, et notamment dans les métiers à prédominance féminine. Pour terminer, les jeunes aussi s'associent hein, au 27. C'est bien qu'ils soient là. Je pense que euh, cette, euh, cette pandémie a, a révélé aussi euh, la grande détresse des jeunes. Et, et, et euh, s'il y, y a une catégorie de, de population qui vit... Euh, de plus en plus dans la pauvreté, c'est la jeunesse, la jeunesse étudiante, la jeunesse au chômage, et on l'a vu d'ailleurs avec les fils qu'il y avait devant des associations caritatives, mais aussi devant des locaux CGT, puisque quelques unions départementales ont favorisé justement l'aide à cette jeunesse. Cette jeunesse, elle veut travailler, travailler dignement, dans de bonnes conditions, elle veut étudier, là aussi dignement, et ne pas être obligé de travailler à côté de leurs études pour pouvoir financer leurs études et se payer un logement. Donc il y a besoin d'une CGT ouverte à cette jeunesse, qui sont les futurs travailleurs et travailleuses de demain. Et donc la convergence de lutte, c'est ça, c'est de n'oublier personne dans ce combat qui est collectif. Je veux aussi évidemment... Euh, traiter euh, de, de, de, de la situation dans le monde parce que si nous vivons ça euh, en France euh, on peut imaginer euh, les conséquences de la pandémie mais aussi euh, du mauvais travail euh, dans le monde et, et, et je pense que ce que porte la CGT au niveau européen, c'est-à-dire l'idée d'un salaire minimum européen pour éviter le dumping social, c'est aussi relayé avec euh, notre exigence premièrement de la levée des, des brevets pour que le monde, toutes les populations dans le monde soient euh, égales devant la vaccination. Hein. Euh, il est euh, absolument scandaleux qu'il euh, existe des usines, des usines qui fabriquent des vaccins en Afrique et que la population africaine ne puisse en bénéficier. Et puis, évidemment, derrière tout ça, c'est euh, le besoin de solidarité internationale avec des peuples en souffrance, et ils sont tellement nombreux que je ne pourrais pas tous les citer, mais en tout cas la CGT est présente à leur côté. Donc convergence des luttes et solidarité internationale. On pourrait résumer ces voeux pour cette nouvelle année de cette façon. Merci.